Salut Mikichwa et j'espère que vous allez bien Moi ça va super bien Et aujourd'hui on se retrouve pour un défi un peu original Et à ma façon bien évidemment Mais repris des concepts mais plus, plus doux On se retrouve pour une semaine à faire des abdos Je vais en faire 100 par jour Pendant une semaine du lundi au dimanche Et vous verrez ça durant toute la vidéo Bon ça sera en accéléré Il y aura peut-être des voix off durant la vidéo Mais sinon ça sera en accéléré Simplement Et je vous souhaite bah, une bonne vidéo Et abonnez-vous alors pour ce début de vidéo, je m'excuse de la qualité euh, visuelle. La qualité visuelle, euh, parce que je ne sais pas pourquoi mon téléphone euh, enregistre d'une qualité pourrie. Mais je m'excuse durant la vidéo. Et n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. A vous abonner et à liker pour me soutenir un maximum les gars, je compte sur vous. Allez, je vous laisse en continuation de cette vidéo. les gars pour ce point. Okay. Jour 2 Alors comme vous pouvez le voir dans ce challenge, le, le premier abdos j'en fais 30 d'un coup, après j'en fais 10, et après je varie entre 10 et 20. parce que des fois c'est un peu trop dur, alors je ralentis, et après je renchaîne. En fait ça dépend des, des postes que je fais entre les petites séries. J'en fais 30 d'un coup, c'est déjà trop, et euh, parce que tu peux pas en faire 100 d'un coup, ça c'est vraiment impossible. Mais voilà, je fais... 30, je fais une petite pause et après je fais 10 parce qu'en fait si je peux pas enchaîner 20 c'est qu'en fait la pause était trop petite et je n'en 10 et après j'en rechaîne avec une pause et j'en fais 20 et ainsi de suite du haut durant ces jours Je lui ai trop... Nous arrivons à un jour où normalement la qualité est mieux parce que j'ai trouvé une autre façon d'enregistrer et normalement la qualité elle est mieux parce que c'est une version en mode pro mais il faut que ce soit enregistré par l'arrière et pas par l'avant que si tu peux pas, tu peux faire que par l'arrière et normalement la qualité est déjà mieux. N'hésitez pas à me dire avec commentaires ce que vous en pensez de la qualité si là c'est déjà mieux euh, à ce moment-là de la vidéo ou si c'est aussi pourri que le début euh, voilà, sinon je suis vraiment désolée. Alors, euh, le premier jour est passé, le deuxième, euh, tout ça. J'ai eu euh, les courbatures qui sont arrivées à partir du deuxième jour, le soir. Vu que toutes les abdos, je les ai fait le soir, euh, sont arrivées. Euh, le soir, se commençaient à avoir mal. Et après, ben, les autres jours, c'était à calvaire. Les couvertures ont duré 2-3 jours. C'était à calvaire pour faire les abdos. Je ne vous dis pas comment c'était à calvaire. Tout simplement, je Et c'est fini pour le troisième jour, Je j'ai aussi appris euh, en cherchant sur internet que en fait c'était normal que je fasse que des séries de 20 ou, voilà à chaque fois parce qu'en fait euh, il s'avère qu'il faut faire que 20 abdos par série euh, 15 à 20 abdos par série euh, et faire des petites pauses à chaque fois voilà mais ne pas en faire plus parce que sinon tu tues ton abdomen <rire> en vrai c'est pour ça qu'en fait je fais 30 puis après un seul à 10 ou 2 à 10 ça dépend euh, et après je fais que des 20 et, et voilà, tout simplement en fait il fait des bons trucs pendant une semaine sans le savoir mais je l'ai appris euh, en cherchant sur internet, tout simplement maintenant vous le savez vous aussi si vous faites des abdos et vous faites ce défi là mais vous faites que par 20 par 20 dès le début jusqu'à la fin de votre série de votre challenge, vous le faites que par 20 vous faites 20 une petite pause de quelques secondes 5-10 secondes ou une minute comme vous voulez et vous refaites 20 et à chaque fois vous faites comme ça jusqu'à arriver jusqu'à votre somme euh... Total, euh, voilà. Alors oui au final j'ai trouvé de quoi dire pour meubler cette vidéo comme vous pouvez le voir un petit peu et un peu de blabla voilà pour faut bien essayer de... de meubler cette vidéo ce challenge pour qu'il soit un peu plus intéressant que à regarder des me de faire les abdos. Par contre le cadrage, voilà quoi. J'ai fait au mieux que je pouvais avec les moyens du bord. Mais bon, j'espère que ça vous va. Et euh, je voulais aussi vous dire si vous avez d'autres challenges euh, comme ça. Exemple faire une minute de gainage pendant une semaine, deux semaines, euh, je sais pas, voilà. Euh, ou d'autres challenges. Vous me dites, voilà. Après, il peut aussi avoir euh, faire je sais pas combien d'abdos pendant un mois et voir le avant-après. Si vous voulez voir ce challenge-là, pendant un mois, je fais des, des abdos. Enfin, je vois ici si je fais euh, que des exercices qui fait travailler que les abdos. Ou si c'est que les abdos comme j'ai fait dans ce challenge-là, que les abdos-abdos-abdos-abdos en petit crunch. Bien sûr, pas grand crunch parce que les grands crunch en fait, ça travaille aussi moins, mais ça vous tue le dos. Ça vous tue ça vous tue alors que les petits crunch ça travaille beaucoup et tu te tues un peu moins voilà tout simplement alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres euh, défis euh, sportifs jour 5 terminé bon aujourd'hui ça allait jour 6 euh, voilà, vous me dites euh, quel défi, pendant combien de temps, et combien la quantité. Euh, voilà. Les pompes n'y pensez surtout pas, je ne savais pas en faire, j'en fais que deux maximum. Ça va être impossible à part me voir galérer toutes les deux secondes à essayer de me relever tout simplement. Mais euh, voilà, d'autres défis, n'hésitez pas à quand on va sauter. Euh d'autres trucs, il y a d'autres trucs qu'on peut faire travailler dans un corps il y a plein plein plein d'autres choses que vous pouvez trouver ou faire des combos en mode squat, abdos ou euh, cardio, je sais pas moi enfin, on peut trouver plein plein de choses voilà, sur ce je vous remercie d'avance pour vos idées si jamais vous en avez et je compte sur vous sur ce, je vous laisse sur la conciliation de cette vidéo et c'est fini pour ce sixième jour Septième jour et le dernier du challenge That is, sit up there. Okay. Oh, oh. La fin de cette vidéo de ce challenge, surtout qui a été quand même très compliqué pour moi. Euh, j'ai un peu galéré, comme vous avez pu le voir. Euh, voilà, mais j'ai quand même tenu pendant une semaine. C'est un miracle. J'ai réussi, j'ai réussi. Soyez fiers de moi. Max de likes pour montrer que vous fier fiers de moi et que ce défi vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Euh, likez, commentez, partagez, venez vous et à la prochaine les gars.